Oh, J'essaie de ne pas te reconnaître. Tu as changé de couleur de cheveux. Ouais. Comment tu vas Ça va et toi Bien. Avec mes cheveux blonds, on dirait une quoi Une belge Dans la culture, au départ, dans la culture, dans les villages. Euh, du Nord, du Cameroun. Bien Les bien maisons bien sont bien. comme ça. Mais ça, ça c'est au, au euh... le Cameroun. Donc ici, on est ici aujourd'hui pour présenter un peu la culture camerounaise, dans un souci de marquer la diversité, parce que dans l'inconscient de tout le monde, ben, noir veut dire euh, Afrique et Afrique c'est tout le monde. Ben, on essaie de montrer que non, Camerounais, c'est pas congolais, c'est pas ivoirien, c'est pas Pareil, hein, on est différent. Donc ici, on essaie de sensibiliser le public par rapport à ce que nous, on mange. Et on les fait goûter un peu pour susciter la discussion, le débat. Quoi. Et là, vous avez les éléments un peu culturels qui sont un peu plutôt le côté euh, euh, mystique de notre culture. On les voit parfois euh, au vieux marché, au marché bal, hein, exposés, vendus. Mais les gens ne comprennent pas la signification de ces éléments. Donc ça, ce sont les éléments culturels qui n'ont rien à voir avec les brôles touristiques qui sont là à côté qui sont des sacs et tout le bazar qu'on achète euh, quand on va en vacances en Afrique, hein, ça n'a rien à voir. C'est une nouvelle association Toute nouvelle, donc nous sommes en Anderlecht depuis maintenant six mois et euh, on essaie de trouver notre place dans, dans le paysage associatif euh, d'Anderlecht. On se rend compte qu'on n'est pas la seule euh, association africaine, mais bon, nous on veut, on veut montrer euh, l'existence d'une culture africaine typique. Et qu'il ne soit pas une culture commerciale, qu'il soit vraiment une culture authentique, c'est ce qu'on veut démontrer. Et on, va, on veut unifier les autres cultures africaines aussi, qu'elles nous rejoignent et qu'on montre au public qu'on ben, existe pas simplement en tant que couleur, mais on existe en tant que culture, en tant que groupe vivant, quoi, comme les autres groupes aussi.